Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien en ce mardi 14 mars. Moi, personnellement, ça va. Le Covid s'éloigne de plus en plus. Euh, bon, je me racle encore un peu la gorge, mais euh, je suis beaucoup plus en forme que la semaine dernière. Bon, comme quoi, vous voyez, on y survit à ce fameux truc. Hein. Franchement, il euh, n'y a pas de quoi non plus euh, euh, être en panique à ce sujet. Hein. C'est vraiment comme une grippe. Hein. Enfin, bref. Voilà. OK alors euh, bah vous avez entendu hein, qu'il y a la Silicon Valley Bank aux États-Unis euh, qui a fermé, euh, bah, qui a fermé et dont les actifs sont gelés alors pour ceux qui me connaissent hein, et qui m'avaient consulté euh, en astrologie j'ai toujours dit que le printemps 2023 il y aura un risque financier. Voilà, c'est dit, je l'ai dit, et effectivement, eh bien, on rentre dans une période très instable au niveau bancaire, période qui commence, alors j'avais dit printemps 2023, mais attention, surtout vers le mois de mai, moi j'aime pas trop le mois de mai au niveau financier, bon, on est au mois de mars, donc vous voyez qu'il y a un petit décalage, mais enfin bon quand même, hein, ça fait quand même des années que je l'avais dit ça, hein, et j'avais dit printemps 2023, et là, période s'étend jusqu'au printemps 2024, donc on a une année, on va dire, à risque au niveau des actifs financiers, au niveau des banques, Bon, Donc je ne pense pas actuellement que toutes les banques vont cracher, mais certaines le pourraient, certainement. Ben, oui, je pense vraiment que certaines banques vont, vont fermer. Les plus petites, les plus fragiles, celles qui ont, qui ont mal géré leurs actifs, celles qui ont spéculé, enfin, celles qui ont trop prêté, enfin, voyez, hein. une banque, ça se gère aussi, hein. Donc, à mon avis, il y en a certaines qui vont cracher, et puis il y en a d'autres qui vont, euh, refinancer, se soutenir, prendre des mesures. Enfin bon. C'est ce que je, c'est ce que je ressens. Mais on va demander. Et puis on ira regarder du côté de 2024. Alors, est-ce que, bah, on va poser la question, hein. Est-ce qu'on va avoir un crash de, de toutes les banques en Europe? Voilà, la question est posée. Est-ce qu'on va avoir un crash de toutes les banques? On va regarder avec Habitat, que j'aime bien aussi. Alors les vaches allées, <coughs> les vaches et la communication. Bah, les vaches allées, hein, donc pour moi c'est les banques les plus euh, les plus solides par exemple. Bah oui il faut, faut interpréter le jeu aussi. Hein. Là je suis pas dans les histoires de campagne hein. euh, où il va y avoir une campagne de communication. Bon moi je pense qu'ils vont essayer de, de temporiser par rapport à effectivement <coughs> des gens qui euh, bah, qui vont perdre leurs acquis. Hein. On voit très bien ici qu'il les, les vous voyez vous avez un couple qui est nu. Donc ils n'ont plus rien, qui sont dans le désert et qui essaient de sauvegarder, ou pardon, de pas de sauvegarder, de, de sauver euh, un oiseau. Donc là, euh, pour moi, les vaches allées, donc les banques les plus prolifiques, vont essayer de sauver euh, les banques peut-être qui sont un petit peu vacillantes. Mais moi, je pense vraiment qu'il y aura les petites banques qui, elles, passeront à la trappe. N'empêche qu'on a quand même des vaches allées ici, qui vont, vous voyez par rapport à une période difficile, euh, qui vont euh, essayer déjà de rassurer les gens, encore une fois, et euh, qui, encore une fois, qui vont aller soutenir les, les, les banques, euh, voilà, comme ça, à la limite, quoi. Bon. Donc, attendez-vous, est-ce qu'on temporise Est-ce qu'on rassure Etc. OK. Mais il y en a, qui, à mon avis, qui vont passer à la trappe. Oui, oui, c'est sûr. Alors, on va quand même reposer la question. On va sortir de la coupe. Est-ce qu'on a un risque, donc, sur toute l'Europe Bon, on a effectivement un blocage ici. Vous voyez, d'accord. Des discussions. Et puis, bah là, on rassure un peu les gens. On va vraiment, il va y avoir une campagne pour rassurer les gens. Hein. Très certainement. Mais euh, il y a aussi des choses. Certains, certains banques, à mon avis, ne, ne pourront plus fonctionner. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Il y en a certaines qui vont fermer. Et euh, bah, le reste, on va essayer de d'éviter de, de, que les gens se ruent vers leur compte. Hein. Il va y avoir toute une campagne de euh, d'appel au calme. Ouais. On va regarder ici. Donc, espérons que vous ayez une banque solide. Hein. Parce que sinon... Euh... Alors là, c'est le calme. Et là... Alors là, on remue le passé... Je ne vois pas trop comment l'interprète est là par contre. Attendez. J'ai encore besoin d'une carte pour m'aider à y voir clair. Bon, ça c'est la tempête. Ouais, non, mais c'est quand même des cartes d'apaisement. Il y a une tempête, mais il y a un apaisement là. Il y a un apaisement là quand même. On remue. D'accord. Alors, on remue de l'eau. Oui. Et alors? Et on passe entre les, les, les. Ouais, on passe. Vous voyez on passe entre les gouttes, j'allais dire, en fait, on passe sur l'autoroute, il y a un danger, mais on s'en sort sans mal. Moi, je, je pense vraiment qu'ils vont éviter le pire. Hein. J'espère que je ne me plante pas, mais moi, je pense qu'ils vont éviter la catastrophe. Ouais. il, y a, il va y avoir une campagne d'apaisement, C'est pas possible. Et pour moi, il y a des banques qui vont s'en sortir, là. Donc, je vois pas de, de banqueroute euh, sur toute l'Europe. Si je me plante, j'aimerais vous le dire, mais j'ai pas l'impression. Non. Mais par contre, il y, y en a bien certaines qui vont passer à la trappe. Oui, c'est sûr, hein. Il y en a certaines qui vont fermer, oui. Mais pas toutes. Hein. Pas toutes. Non. Et ça va vraiment euh, être en relation avec, encore une fois, la campagne de, euh, de dédramatisation, d'apaisement. Les poissons, c'est encore l'argent, hein il va y avoir vraiment une, un message, euh, soyez rassurés, vos actifs sont euh, préservés à hauteur d'eux, alors je ne sais pas, hein, je ne vais pas vous donner de chiffres, ah, parce que vous savez que normalement, à partir d'un certain montant, enfin, plutôt jusqu'à un certain montant, eh bien, vos actifs sont préservés. Mettons que vous ayez 10 000 euros en banque, hein, OK Bon, ben, si la banque garantit vos avoirs jusqu'à, mettons, je sais pas, moi, 50 000, eh bien, si vous avez vos 10 000 euros, ils sont garantis euh, de toute façon. Par contre, si vous avez au-delà de 50 000, si la banque garantit que jusqu'à 50 000, mettons que vous ayez 60 000, eh bien, vous pouvez y perdre. Vous avez 10 000 euros que vous pouvez perdre. Bon, en gros, ça, ça doit fonctionner comme ça, hein. Donc, normalement, vos actifs sont garantis jusqu'à un certain niveau. Et c'est ce que je vois, là. Donc, pas de panique. Hein. Bon. mis à part certaines banques qui, à mon avis, vont passer à la trappe, pour les raisons que j'ai exposées avant, les autres devraient euh, s'en sortir. Mais qu'en est-il de l'année prochaine Puisque moi, comme je vous l'ai dit, je vois que la période à risque commence maintenant, mais va jusqu'en 2024. Alors, un an, c'est long. <rire> Et euh, la situation peut être ici, là, maintenant sous contrôle. Mais l'année prochaine, ça peut très bien cracher. Et c'est ça qu'on va regarder. Alors, comment ça va se passer l'année prochaine On va prendre mon petit tarot des visions que j'ai redécouvert, en fait. <coughs> Excusez-moi, je vous dis, j'avais encore un peu mal à la gorge. Hein. Alors, le tarot des visions, c'est de Chiromachechin, n'est-ce pas Dont j'ai aussi euh, le, le tarot. C'est tarot pour débutants. Voilà. Donc, c'est le même artiste. hein. Et ben, j'ai découvert parce que je l'avais depuis au moins deux ans, euh, si ce n'est trois. Et puis, je sais pas, il ne m'inspirait pas. bah ben, oui, ça arrive comme ça. Puis là, j'ai eu le déclic. Voilà, j'avais envie de l'utiliser. En fait, ce que je n'aimais pas, c'était les significations données dans le livre. Je n'aime pas du tout. Je trouve qu'elles ne correspondent pas. Et donc, j'ai fait mes propres interprétations. Voilà. Bon, ben, on va demander. Alors, au niveau des banques, cette fois plus loin, donc en 2024, d'accord Qu'est-ce qui va se passer en 2024 On va voir si on peut sortir des petites choses. Alors, on aura des mauvaises nouvelles. Alors, celle-là, en fait, j'avais déjà sorti des questions d'équilibre. Hein. Le yin et le yang. C'est aussi une attente, une attente de nouvelles. Je suis en train de réfléchir à cette carte-là parce qu'on peut l'interpréter de différentes, de différentes façons. Parce que c'est soit des mauvaises nouvelles, soit on attend des nouvelles. Mais il y a quand même ici le, le côté funèbre. Hein. OK? Donc, moi, je pense qu'il y aura quand même des mauvaises nouvelles, nouvelles. Des mauvaises nouvelles, pardon, par rapport à une espèce d'équilibre. Ouais. Ouais, ouais. Donc, il y a bien quelque chose qui va se dégrader l'année prochaine. On, on va repousser un petit peu encore le jeu dans ces retranchements. Alors, en 2024, au niveau financier, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors là, il y a un petit peu un, un, un voyant. OK. Donc ça, on peut y voir peut-être les euh, les personnes qui font les prévisions au niveau financier ou économique. Hein, donc les voyants au niveau financier, les économistes. Et là, on a le monde. OK. La conquête du monde. Donc là, on a le côté mondial et les analystes. Les analystes financiers au niveau mondial. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous dire, eux On a un nouveau projet qui arrive au niveau financier. Ouais. Ouais, ouais, je le sens comme ça aussi, moi. Je sais pas pour vous, mais moi, je pense que euh, euh, ils sont déjà en train de chercher des solutions actuellement. C'est pour ça qu'ils temporisent, parce qu'il n'y a pas de solution pour l'instant. D'où le, le fait que certaines banques vont certainement devoir fermer, les plus petites, les plus fragiles. Les autres, je vais vous dire, je, je pense vraiment qu'il va y avoir des, des, des histoires de refinancement interne, enfin bref pour éviter euh, que les grosses banques se cassent la figure. Mais l'année prochaine, euh, et donc ils, en, ils vont temporiser, mais moi je pense que l'année prochaine, il y a autre chose. Vous voyez, il y a un bébé là. Donc il y a autre chose. Ah bah ben, tiens. Il y a autre chose qui va être mis en route pour justement apporter un nouvel équilibre. L'Yin le Yang, on l'avait juste avant. Qui risque d'être assez d'ailleurs acrobatique, hein donc il y a bien un nouveau projet. Ouais, absolument. Alors, quelque chose qui va être euh, complètement nouveau, révolutionnaire. Ouais. Dame Fortune, oui, bon, on est sur les histoires d'argent. Hein. On est bien sur les histoires d'argent, c'est le jackpot. Voilà. Mais c'est aussi une trahison. Alors attention, l'année prochaine, moi je dirais nouveau projet. Nouveau bébé, ici, nouveau projet qui va nécessiter une espèce de recherche un petit peu équilibriste, acrobatique, donc quelque chose qui, qui doit être mis en place pour trouver un certain équilibre, qui est révolutionnaire, mais attention à la trahison pour nous. Et c'est bien l'histoire d'argent. Il y a une trahison qu'on va nous faire, là. Moi, j'en suis sûr. Hein. Vous avez ici bien le trafle à quatre feuilles, l'argent, la chance, mais euh, on va nous faire vraiment un truc dans le dos, quoi. Ouais, et un nouveau projet. Alors là, on a les yeux bandés. Et on a... Hum, c'est comme si on avait... Alors, je sais bien que ça, c'est les religions, hein, d'accord Mais là, je l'adapte par rapport au tirage. C'est comme si on avait plusieurs euh, monnaies. Ici. Donc, plusieurs devises. Ok. Alors, est-ce qu'il va y avoir une refonte ou quelque chose comme ça Par exemple, au niveau de la zone euro, hein ou au niveau mondial, il y a quelque chose qui va entraîner une trahison et qui va toucher euh, différentes devises, différents pays. À quoi ça va aboutir tout ça Quelque chose qu'on va perdre, quelque chose qu'on ne va pas atteindre. Ok. Et pour nous Ouais, on va perdre quelque chose l'année prochaine. Hein. Mais par contre, avec ce jeu-là, je vais pas pouvoir vous dire exactement comment ça va se traduire. Mais ils vont nous mettre en route quelque chose. la carte la plus parlante, c'était celle-ci avec le bébé. C'est un nouveau projet. On va voir avec un autre jeu. Mais c'est pas bon pour nous, puisque je vois que, d'abord, ça va toucher plusieurs pays, très certainement, plusieurs devises. Hein. Encore une fois, je sors de la carte. Hein. On n'est pas dans les l'histoire de religion, là. Et qu'il y a des choses qu'on n'aura plus. On n'arrivera plus à atteindre. Vous voyez, la, la, on n'arrive pas à toucher. Donc, on n'atteint plus. Alors, est-ce que c'est la disparition du cash, par exemple Ça peut, hein Ça peut. Parce que ça, c'est quelque chose que je ressens. On va demander. Est-ce que on va avoir, par exemple, l'année prochaine, une disparition de la monnaie, euh, monnaie, monnaie, euh, le cash Ce genre de choses, quoi. À mon avis, étant donné que par exemple l'Allemagne, les gens ils adorent euh, payer en, en liquide, je pense que ça va être dur. Hein. Mais bon, ils peuvent quand même nous casser les pieds en, en imposant, euh, je sais pas moi, des contraintes si on paye en liquide, enfin que sais-je. Hein. Vous voyez ce que je veux dire Une espèce de, de coût supplémentaire ou euh, rendre les retraits aux distributeurs euh, plus, euh, plus chers donc, pour éviter que les gens ret retirent de l'argent, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors, au niveau l'année prochaine, au niveau du cash, est-ce qu'on peut avoir des ennuis demander. Alors, ouais, le cash, il est quand même bien enraciné, donc ça ne va pas être aussi facile que ça de le retirer. Hein. Ouais, non, non, je ne crois pas. Pour le cash, à mon avis, non. En tout cas, les, surtout les petits commerçants, ils adorent qu'on les paye en cash. Hein donc non, pour le cash à mon avis ça va continuer. Donc c'est pas ça. Non, c'est bien ancré, c'est bien enraciné, ils pourront pas supprimer le cash. Bon, ok. Donc première hypothèse c'est pas ça. Alors qu'est-ce qu'ils vont essayer de nous faire l'année prochaine au niveau de l'argent Bon, il y a bien quelque chose de mondial. Ça on est d'accord. Je vais remettre à l'endroit. Non allez bon, c'est pour bon, ça à l'endroit. Euh, c'est bien quelque chose au niveau mondial. Il y a bien un projet, oui. C'est ce que je ressens. C'est bien quelque chose euh, qui est déjà tracé. Donc, c'est dans... C'est Là, c'est prévu. C'est prévu. Ça veut dire aussi que, quelque part, on ira. Mais, c'est pas maintenant, maintenant. Mais, vous voyez, l'autoroute... Alors, il y a quelque chose qui est tracé. Alors, est-ce que c'est justement les questions de traçage Vous voyez il y a un chemin qui se dessine. Mais comme je l'ai dit juste avant, le cash ne pourra pas être enlevé complètement. Non, c'est pas possible. Vous voyez, il est, il est trop ancré, il est trop enraciné. Donc le cash reste. Hein, L'argent la, liquide reste. N'empêche qu'il y a autre chose qui se dessine. Et c'est ce que je ressens, moi. Alors, c'est bien les relations. Les relations. Alors là, j'y vois plutôt le côté argent. Euh, la façon peut-être dont on pourra hum, relier les transactions. Ah, C'est pas évident à trouver hein, ce qu'ils vont nous mettre en place. Est-ce qu'il y a un traçage, une traçabilité Je vais peut-être pas où le trouver. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en place Pourtant, je sens que ça va être au niveau du traçage. Du traçage de l'argent. Ça, c'est éventuellement l'arbre qui cache la forêt. Donc, il y a bien quelque chose. Hein. Qu'est-ce que c'est au niveau de l'argent Ça, c'est les liquidités. Il y a un désert. Liquidité, désert. Donc, il y a des limitations qui vont être mises en place au niveau des liquidités. Oui. Alors, ça, c'est une information. Le cash restera, mais à mon sens, ils vont essayer de limiter... Les transactions liquides. D'accord. Bon. Alors, est-ce qu'ils vont mettre un nouveau système en place Parce Il y a quand même quelque chose. Hein. Ouais, il y a quelque chose. Hein. Je te dis, hein, il y a quelque chose qui va être détruit et ils vont nous remettre un autre, un autre truc en place, mais en, la, en laissant toujours le cash. Hein. J'espère que je me fais bien comprendre. Le liquide sera toujours là. Ça sera simplement moins encouragé moins encouragés d'utiliser l'argent liquide. Pourtant, ils ne pourront pas l'enlever. Mais il y a autre chose qui arrive. Parce que l'année prochaine, ça va être beaucoup plus difficile. Vous voyez Là, j'ai une destruction. Donc, on va avoir un nouveau truc. Ouais, Pour l'instant, les gens veulent pas le voir. Oui, mais moi, je pose la question, justement, parce que j'aimerais savoir. Bon, bah écoutez, on va vers une dématérialisation. Donc, c'est ça. En fait, ils vont y aller peu à peu. Hein. Ils vont y aller peu à peu. Ils vont, à mon avis, bien euh, accentuer le côté traçage, donc le côté numérique. Hein. Je, je crois vraiment que c'est ça. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Hein. C'est soit liquide, soit numérique. Ils vont encore laisser le cash en le en le limitant, parce que vous avez le désert. Hein. Ils vont limiter les liquidités. Donc, attendez-vous à pouvoir moins retirer d'argent au distributeur, par exemple, ou alors... Euh, à avoir des commerces peut-être qui commencent à dire ici on n'accepte pas euh, l'argent liquide enfin vous voyez ce genre de choses et puis euh, bah, on va aller vers le numérique hein. ici moi je pense et ça ce serait plutôt sur 2024 je, je pensais quand même que ce serait pas tout de suite tout de suite ouais ça va être 50-50 quoi ouais. ils vont ils vont ils vont développer vers le, le, le numérique ouais, je pense que ça va être ça voilà, je peux vous dire que les gens ne vont pas être contents, bon, ça c'est sûr, mais voilà, encore les liquidités, hein. les liquidités, donc c'est bien ça, ils vont aller diminuer les liquidités, et c'est bien une tromperie, bon, donc euh, vous voyez ce que je veux dire après, hein. donc il n'y a pas de, de crash total, mis à part certaines banques fragiles, je pense que oui. Mais normalement, le système devrait rester euh, en place. Par contre, ils vont vraiment nous limiter au niveau des liquidités. Hein. Et ça ne va pas plaire. Hein. Donc, on va aller peu à peu vers vraiment une dématérialisation de l'argent. Voilà. Et évidemment, euh, c'est une tromperie. C'est ce que je vois. Hein. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est ça Ouais. Bon, ils vont, ils vont essayer de faire aussi, euh, de faire en sorte que les choses soient plus calmes, hein, que les choses se calment. Voilà, on a toujours les, les transactions commerciales ici. Vous avez les marchés, donc c'est bien le commerce. Et vous voyez, les étoiles, donc c'est invisible, donc c'est dématérialisation. Ouais. On va aller vers le cash numérique. Peu à peu, on y va. Oui Voilà, donc petit tirage, hein, euh, mais pour l'instant il n'y a pas, euh, il n'y a, a pas de, de faut, faut pas aller vous rouler vos, vers votre banque, pardon, et retirer tous vos actifs. Euh, non, c'est pas la peine. Hein. De toute façon, à mon avis, les banques euh, n'accepteront pas. Donc, <rire> il va y avoir des mesures hein, qui vont être mises en place pour éviter la casse. Mais moi, je suis sûr qu'on va vers une dématérialisation et vous allez voir, euh, vous allez le voir déjà se mettre en place à partir de 2024. Voilà. Merci d'avoir regardé ce petit tirage et à bientôt. Au revoir.